Salut YouTube Je suis en pleine session NordVPN, je me balade absolument sur tous les continents pour devenir le meilleur. Et devinez quoi Je le suis. Like, commente, abonne-toi. Ma première console les gars, c'est la, la Game Boy Vert Pomme. Game Boy Color Vert Pomme. En fait... En suivant, il y a eu quoi Il y a eu euh, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, la 4. Non, la 4 en fait, je l'ai pas eu. Je l'ai eu que... Euh, je l'ai eu giga, giga tard et je m'en suis servi pour autre chose. C'est en même temps que la PlayStation 2, il y avait aussi l'ordinateur, chat. C'est une blague. Est-ce que j'ai l'impression que ça m'arrive dessus en boucle là hmm. Ah, ouais, j'ai joué aussi euh, au petit jeu. Euh... Attends, j'avais un truc. Fl... Je m'étais acheté les flingues, les gars. Les flingues sur PlayStation 2 pour jouer à Team Crisis. C'était incroyable, ça. Ça, ça a été le, le meilleur achat de ma vie. Vous vous en souvenez On les avait dans les trucs de cinéma. Team Crisis 2, chat. C'était de la frappe, un truc de fou, les gars. Mais de la, de la grosse frappe, genre. J'arrive pas à comprendre comment comment ils connaissent à chaque fois ma position. Oh, Chaud versus map, c'est elle pour ça. C'est ça. Quoi Vas-y, montre-moi. Montre-moi. Bah. Attends. Je sais pas trop quoi penser de ce sniper, les gars. Il s'appelle Je te Easy. Une fois que quand tu prends ça, es, tu penses que c'est qui qui se fait Easy là Mais gros, j'ai je, je, je, le bouclier et tout. Comment c'est comment possible en fait? Ah, parce que c'est une autre personne. Ah, d'accord, ok. Je vous rappelle qu'on est en continent Afrique, chat. Et qu'il manque plus que 5 kills pour le valider. Donc, euh, on n'est pas loin. Faut juste qu'on reste, euh, reste des femmes fortes, les gars. Et on va y arriver. En fait, vous savez ce que c'est, mon, mon rêve? Genre, de... je, juste pendant quelques. Quelques secondes. Et pourquoi il, se... pourquoi il se dirige comme un ouf lui Il fait. Mais lui, pareil, c'est encore le même. Rien de. Avant même de venir me voir, petit stimulant. <rire> Putain. Le truc le plus important, ce serait que j'arrive à trouver une position où je me fasse pas backstab à l'infini, chat. Là, mes, mes games, elles ressemblent plus à Lord of Backstab que n'importe quoi. C'est parti chat. Ah tiens donc Honnêtement, chat, je, je m'y attendais pas du tout. Hein. Mais gros, il a monté son euh, il a monté son car avec le dernier truc. Il a même pas le bon viseur. Hein. Putain, Voilà, si on n'a pas du gober de beat par excellence. Euh, je veux dire du... Euh, un certain joueur un peu spécial. La voix de Kevin. <rire> ah, c'est... Euh, ah. ah, tu sentais que c'était un bon idiot, le mec. Hein. Ok, chat. J'ai 14 kills. Il en manque plus qu'un. Ou le top 1 pour, euh, pour gagner. Oh. Oh putain mec, il faut que je valide. Mec, ce serait beau. En vrai de vrai, ce serait trop beau que je valide ce continent en plus. L'histoire serait belle. Oh non. Non mec, mec, mec, mec, je te gobe les couilles. Oui Continent Afrique Validé chat Les gars, vous vous rendez compte que je lui ai collé Il y avait tellement que des merdes dans cette partie. Il y avait tellement que des merdes. Bande de tocards, je vous pisse dessus. Ah. Ok, chat. Le défi NordVPN. On le rappelle, soit faire top 1, soit faire 15 kills. J'ai validé l'Irlande. J'ai validé donc l'Europe, le Japon, l'Asie, New York, l'Amérique et l'Afrique du Sud, l'Afrique. On valide 4 continents pour, pendant cette session sponsor, chat. Let's go! C'était, c'était une belle perf, je trouve. C'était vraiment une belle perf.